Bonjour tout le monde Alors ça fait quelques vidéos qu'on fait avec Lucas, moi j'aimerais bien vous voir, cliquer sur la vidéo, mettre un like et mettre des commentaires surtout et j'ai personnellement, et j'imagine c'est le cas de Lucas aussi, nous avons envie de voir vos questions et aussi avoir vos retours, voilà. alors likez pour nous dire que ce qu'on fait vous plaît. Voilà vous avez entendu, donc lâchez votre meilleur like, et on attaque sans plus attendre avec le sujet du jour, si je suis mauvais à l'école, j'ai raté ma vie. Ouais c'est un sujet un peu délicat quand même ouais. <rire> voilà. c'est une question hein, c'est pas une affirmation hein, faut <rire> non, vous le dire c'est une question parce que euh, c'est une question qu'on me qu pose souvent mm -hmm. et parce que on est sur, on est sur, dans, la, dans la religion judéo-chrétienne mm. on n'a pas droit à l'échec il faut toujours être bien et du coup ça c'est un, un petit tabou je dirais d'accord mm. ok non tu penses pas ça si oui enfin que les gens associent comme on avait pu déjà dire la réussite à l'école, à la réussite dans la vie personnelle, alors que c'est juste un peu un reflet de la vie professionnelle. Et encore, il y en a qui ne font pas forcément beaucoup des études, qui font parfois un bac pro et qui sont très épanouis dans ce qu'ils font et qui gagnent beaucoup plus leur vie que des gens qui ont fait bac plus 5. Je pense à tous les métiers, style mmh. plombier, maçon, etc., où on peut se lancer à son compte. Électricien mmh. également, c'est des métiers où on peut très bien gagner sa vie et être heureux, si c'est quelque chose qui nous plaît. Oui, tout à fait. En fait, euh, rater une vie, mmh. en fait, euh c'est tellement, voilà à moins ce qu'on le veut, alors là euh, à, à, à 10 ans on peut la rater comme on peut la rater à 20 ans à 30 ans, etc. Donc déjà euh, rater une vie, ça veut dire quoi euh, ça, ça ne veut pas dire que dans l'ascension sociale hein, mm -hmm. euh, ça, on ne définit pas notre vie avec le salaire, tout ça on la définit surtout euh, avec ben, si on est heureux, voilà mm -hmm. il y a des c'est des indicateurs, je dirais que c'est différent en fait, mm -hmm. donc euh, chacun a des indicateurs différents et ça peut changer tout au long d'une vie. C'est-à-dire ouais. qu'au début, ben, euh, à l'école, euh, euh, mon fils, euh, lui, il, il juge par rapport à combien de A il a il a, a plus, A moins, gna gna gna, gna. Donc, euh, il se juge par rapport à « est-ce qu'il a réussi ouais. » ou pas à ça, donc on n'est pas sur le raté. On est sur « est-ce que j'ai réussi parce que j'ai obtenu tant de A ». Ensuite, on passe en mode ben, euh, à l'école, « est-ce que ben, je vais avoir hein, mes premiers copains, je vais avoir euh, les gens qui ont des relations petites, humaines. humaines. est-ce que je, je vais avoir le nombre d'amis, etc. » Donc là, on va ajouter d'autres critères que les critères de notation. Mmh. Et ensuite, après, ben, on va ajouter le salaire, hein, on va ajouter le, le poste, etc. Donc en fait, tout au long d'une vie, on a des critères qui, euh, qui peuvent évoluer. Mmh. Donc euh, si on voit que ça ne va pas, eh ben, il faut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas changer de, de paramètres, en fait d'évaluation Il y en a qui, sont, qui gagnent super bien leur vie, euh, qui voyagent tout le temps, qui achètent ce qu'ils veulent. Et eh ils ne sont pas heureux. Mmh. Voilà, donc euh, est-ce qu'ils est qu considèrent avoir raté leur vie D'autres qui ont des critères uniquement monétaires vont dire « Mais non, pas du tout, ils n'ont pas du tout raté leur vie, ils ont gagné tant. Mmh. » Et d'autres qui sont plus spirituels, tout ça, et qui voient qu'ils ne sont pas heureux, ils disent « Mais toi, tu as raté ta vie, en fait. » Voilà, mais ça ne veut rien dire. il ouais, y a beaucoup de gens souvent qui, qui jugent avoir raté leur vie sur certains critères, etc. ou qui disent « Je vais la rater ». En, pas en jalousant mais en se disant j'aimerais bien avoir la vie de un tel et peut-être l'autre personne aimerait avoir la vie de la personne qu'elle a en face parce que gagner beaucoup d'argent souvent c'est en corrélation avec donner beaucoup de son temps je ne sais pas si tu as vécu ça au cours de ta carrière professionnelle mais souvent quand on arrive à atteindre des hauts postes on peut être amené à faire des très grosses journées de travail qui fait qu'on a très peu de temps pour dépenser cet argent donc finalement oui on peut peut-être bien gagner sa vie mais c'est au détriment de sa santé physique, sa santé mentale et de ne pas pouvoir en profiter tout à fait. En fait, euh, au-delà de ça, il euh, n'y a, a pas de déjeuner gratuit. Mmh. En anglais, on dit euh, There is no free lunch. Mais ça, c'est vrai. En fait, il faut toujours un input pour avoir un output. Donc, il faut toujours une donnée pour avoir un résultat. Mmh. Et ben, euh, des fois, il faut donner beaucoup pour avoir un résultat minime. Mais c'est OK et des fois on peut donner très peu pour avoir un résultat énorme donc, euh, mais chaque, derrière chaque réussite en tout cas euh, c'est des sacrifices c'est au delà de, de simplement euh, du temps ou autre c'est beaucoup de sacrifices donc quand on voit les autres réussir on ne voit pas tout ce qu'il a pleuré, tout ce qu'il a sué, tout ce qu'il a... voilà ça. ça on ne le voit pas. Euh, et euh, par exemple, dans, dans ton studio, pour avoir euh, tout ça, eh ben, tu as dû galérer, il y a des moments où tu avais mmh. peut-être envie d'abandonner il y a des moments où tu as sué, tu as des moments où tu ne sais pas où tu allais, etc. Eh ben, c'est sûr, on il se... faut aussi en testant et en se trompant qu'on se dit « Ah, c'est des expériences et on trouve le Exactement. Chemin. Mais il y en a qui, se sont... qui vont arrêter à la première difficulté. Ouais. Et si ça, c'est ça, euh, si ça, c'est raté, oui. Mais quand on persévère, c'est autre chose donc, euh, moi je pense surtout qu'il euh, n'y ben, a pas qu'une façon, il euh, n'y a pas qu'une vie, il n'y a pas qu'une façon de réussir il y, y a plein de gens qui ont plein de vies différentes mmh. en fait euh, dans, dans, dans la même euh, en faisant ça, en faisant ça moi euh, c'est pareil, avant euh, la, les critères de réussite c'était ça euh, du moment où j'arrivais bah, euh, super mmh. et puis je me suis rendu compte que j'étais pas forcément bien dans ma peau et donc je suis repartie dans d'autres critères etc, mmh. mais pour certaines personnes, notamment pour mes parents euh, quand j'ai dit que je voulais devenir entrepreneur ils ont dit mais ma fille tu as complètement raté ta vie. Oui. Alors que pour moi, être entrepreneur, c'est réussir sa vie. Donc c'est pas chacun euh, les ses mêmes propres codes. critères, oui c'est ça. Exact. Donc euh, et c'est pas lié au fait si on est mauvais à l'école ou pas. Il euh, hum. y a des gens qui sont pas faits pour faire euh, les écoles. Il euh, y a des gens qui sont super business parce qu'ils l'ont dans la peau. Ils ne connaissent rien en théorie, mais ça marche. Mmh. Donc, euh, et puis, il y en a d'autres qui sont super en théorie, mais qui ne se lancent jamais. Ou alors, du moment où ils se lancent, ils ont un bac plus qui 10. Et qui, voilà. et, ou alors, qui ont un bac plus 10 et qui se lancent, qui se cassent la gueule, parce qu'ils n'ont pas le côté pratique. Mmh. Donc, en fait, il y a, y a de tout dans, dans une vie et dans, et dans la nature. Et donc, il n'y a pas de... Y a, les critères, c'est nous-mêmes qui les définissons. Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur le côté il euh, faut définir ses critères, être d'accord sur ce qu'on considère comme avoir réussi et raté et c'est pas forcément, si on les atteint pas, faire la corrélation je les atteins pas donc j'ai raté exact. il y a des entre-deux, il y a parfois besoin de temps aussi et d'acquérir de l'expérience mmh. euh, tu parlais par exemple de tout ce qu'il y avait autour etc c'est du matériel que j'ai pu acquérir sur le long terme à force d'essayer, parfois c'est sûr on se trompe, on se dit euh, je sais pas comment faire on peut se dire bah, finalement est-ce qu'il vaut mieux pas que j'arrête tout et... C'est ce plus simple de tout arrêter que de continuer, de galérer, de persévérer. Mais derrière, euh, quand ça marche, c'est d'autant plus beau. Et c'est là-dessus que je voulais rebondir. Quand tu as dit que les gens ne se rendent pas compte parfois, euh, peu importe le travail, qu'il y en a beaucoup qui travaillent pour arriver à un objectif. Et souvent, la phrase que les gens disent derrière, c'est ⁇ Oh, un tel a eu de la chance. Ouais. ⁇ Et c'est la phrase qui, en fait, détruit tout le travail que la personne derrière a fourni, qui se dit ⁇ Oh, de bah, toute façon... Euh, ⁇ si X a réussi dans tel domaine, c'est de la chance, parce qu'il était là au bon moment, mais il ne voit pas, les, les même pour les sportifs, par exemple, de très haut niveau, qui parfois gagnent très bien leur vie, euh, on ne voit pas, euh, je ne sais pas, par exemple, dans le basket, le nombre d'heures ou le nombre de milliers ou dizaines de milliers de fois qu'il a tiré le même shoot pour que ça rentre aussi bien. Donc, euh, voilà, c'est vraiment important de, de se fixer là, les, les critères par rapport à ça et de persévérer pour euh, atteindre les objectifs qu'on se fixe. Ah oui, oui, oui c'est ça, parce qu'en fait, la réussite, c'est sur le long terme c'est à force d'essayer mmh. enfin je veux dire celui qui a inventé euh, l'ampoule euh, l'électricité il n'est pas arrivé du premier coup mmh. euh, voilà donc euh, ton livre euh, ben bah, voilà c'est les gens ils peuvent ils achètent en produit fini mmh. Donc, euh, donc voilà, il se dit, ben voilà, ça c'est juste l'impression et le, et le livre que j'ai payé euh, tant. Mais derrière tout ça, j'imagine, il y, y a eu des nuits il a, blanches, il y a il eu neuf, y a neuf, mois, de neuf mois de travail Neuf mois de travail, neuf mois de stress, d'interrogation et aller sur tout ça, et tu as, as surmonté tout ça pour présenter ça, mais quelqu'un d'autre qui ne, qui ne connaît pas ça, mmh. qui ne partage pas ça, et eh ben il peut, il peut ne pas savoir. Donc moi ce que je, je, je conseille et je vous conseille, c'est vraiment de, de dire qu'il n'y a pas une réussite qui est facile mmh. même aujourd'hui en fait on, on libéralise un peu le succès euh, les gens qui sont sur instagram donc les influenceurs etc mais vous croyez que vous croyez que leur vie est, est simple enfin <rire> vous croyez que là ils sont arrivés à des millions de followers tout ça mmh. non pas du tout mais toute la journée ils ont le, le portable toute la journée ils réfléchissent Il à ça des idées de ils ont pas et, et à des idées de des de, de, de, de, voilà dès qu'ils perdent des followers ils stressent, dès qu'ils en gagnent pas assez, enfin, voilà. donc il euh, n'y a, y a pas de facile, il ne suffit pas de, de, de se dire euh, ben voilà, aujourd'hui euh, ça marche bien, euh, YouTube ça marche bien, tout le monde qui se met dessus réussit, ça n'est pas vrai, il y en a qui sont, euh, qui sont là dès le début de YouTube qui n'ont jamais réussi à percer, mm. etc. ou alors comme toi qui, qui est arrivé, tu as vu le créneau, tu as bien étudié, tu as persévéré et voilà le travail aujourd'hui. Oui, ça progresse à son rythme tranquillement et ça va continuer exactement. comme ça. Donc, euh, il n'y a pas de... Ouais, vraiment, retenez la phrase, il n'y a pas de déjeuner gratuit, ni de dîner gratuit. Il y a toujours des sacrifices et des choses à mettre pour, pour, pour y arriver. Et si vous êtes OK avec ça, vous allez voir, la vie déjà est beaucoup plus facile. On ne va pas se lamenter sur la, la, les gens en disant que c'est parce qu'ils ont de la chance. Mmh. Parce que ce n'est pas ça la réalité. C'est que pour être là, au moment où il faut, à l'endroit où il faut, à parler avec la personne qu'il faut et avec le discours qu'il faut, et bien tout ça c'est du travail mmh. donc euh, voilà donc pour ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas de chance tout simplement posez-vous la question est-ce que j'ai tout fait en tout cas pour atteindre mon objectif ouais. et est-ce que ce que j'ai fait est en accord avec mon objectif souvent il y a une incohérence quelque part j'en suis sûre bah, d'ailleurs pour conclure là-dessus il y a Oussama Amar, peut-être que vous connaissez mmh. qui lui dans une conférence avait donné sa définition de la chance enfin pour les gens la chance, c'est un petit peu le truc qui nous tombe dessus et on y est. On, enfin, on est responsable en rien. C'est un peu un Deus ex machina quoi, qui nous atterrit dessus. Et lui disait, pour moi, la chance, c'est juste. En fait, on a tous les mêmes événements de probabilité autour de nous, mais quelqu'un de chanceux, c'est juste quelqu'un qui va plus souvent savoir saisir ces opportunités qui vont se présenter à lui. Et euh, voilà, c'est-à-dire, on va tous avoir, je sais pas. Euh, X chances dans notre vie et il y en a un il va bah, juste en saisir un peu plus que les autres mmh. et euh, je le vois par exemple au, au quotidien c'est-à-dire pour les projets j'hésite pas à aller vers les gens poser des mmh. questions pour obtenir des réponses de l'expérience parfois je prends des fin, les portes se referment sur moi parfois ça mène à rien mais j'en ouvre tellement qu'il y a un petit pourcentage qui s'ouvre et ce petit pourcentage en rouvre le même nombre et ainsi de suite et ainsi de suite donc euh, c'est ce que j'avais dit en, en coaching à quelqu'un sur YouTube il n'y a pas longtemps j'avais dit ouvre un maximum de portes et comme ça, tu verras, sur les dix portes, si tu en as trois qui s'ouvrent, bah derrière les trois, tu en auras 10 à nouveau, etc. etc. et bon, ça oui, peut oui. faire un très gros arbre que ce soit au niveau du réseau, au niveau des compétences, des connaissances et tout ce qu'on peut apprendre. Exactement. Et puis, euh, prendre un exemple totalement concret, mmh. j'étais donc euh, en formatrice pour, euh, pour ta classe, mmh. okay, vous étiez 14. Ouais. Okay. Euh, voilà, euh, tu es venu vers moi, tu as posé des questions, hop, hop, hop, et on se, on se finit, oui. on, on finit dans le studio, on échange, on apprend, oui, on, a, on, on a des projets en, en commun. Donc euh, voilà, mais pourtant, tout le monde a eu accès à la même chose. Oui. Tout le monde a eu accès à, à ma présence, Au cours de la journée, etc. Exactement. Et donc, euh, celui ou celle qui saisit, eh ben, c'est différent. Et, et surtout en France, en fait, pour faire une comparaison avec la Chine, mm -hmm. en Chine, le mot opportuniste, c'est vachement euh, valorisant, en fait. Oui. En France, quand on dit que quelqu'un est opportuniste, alors que c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui saisit l'opportunité, et eh ben c'est mal vu, c'est péjoratif, c'est tout ce qu'on veut, oui. et eh ben ça... Déjà, en soi, ça ne favorise pas en tout cas le les lien avec les gens. Les gens vers, vers les autres, etc. Parce qu'on leur dit, euh, ils le font par intérêt, par profit, etc. Mais et non. ils ne vont pas saisir l'opportunité. Alors que non, c'est juste... C'est juste une opportunité. Voilà, il la saisit, ça se passe bien, ça se passe mal, on s'en fiche. Mais il essaie, tu vois. Exactement. Après, le tout, c'est avoir une éthique et une morale. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment des choses qui me guident. C'est-à-dire que on n'est pas on est on peut saisir l'opportunité en elle-même mmh. sans écraser les autres sans oui. faire du jeu aux autres ça c'est important donc car, du moment où on garde cette morale et cette éthique et eh ben tout va bien en fait. Moi, euh, j'ai été cataloguée pendant longtemps opportuniste parce que dès que je vois, je sais, comme je sais ce que je veux, mm -hmm. voilà. Du coup, quand je vois quelque chose qui se présente, et eh ben je, je sais que sur l'occasion, puisque je sais c'est que c'est ça que je veux, c'est ça être opportuniste. Oui. Hein. Mais bien sûr, hein, si on ne sait pas ce qu'on a dans la tête, euh, les choses peuvent se présenter. On peut les fait. Mais on ne sait pas en fait qu'il fallait les saisir. Hein. C'est ça. On Donc euh, la... voilà. Donc par cet exemple-là, on voit bien que le pouvoir d'action et le pouvoir de choix nous appartient. Hum. à nous seuls. Et du coup, à partir de là, eh ben, on peut tout à fait euh, être, euh, être dans, dans ce cadre-là. Très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. En attendant, bah, comme on vous a dit au début, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si ce n'est pas déjà fait. On vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et à bientôt.